nos ordinateurs sont faits pour avoir pour réagir en fait au simple clic lorsqu'on va sur un document. Si on veut remettre l'ouverture des documents en double clic dans les fenêtres. Donc il y a une autre manipulation pour le bureau. Pour les fenêtres, on va donc dans éditer, préférences, comportement et on sélectionne double clic. À présent, il faut faire deux clics pour ouvrir un document.